Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire pour découvrir les tendances énergétiques de la semaine prochaine, la semaine du 3 mai au euh, 9 mai. Euh, donc on va voir par quelles énergies on va être bercé, qu'est-ce qui va se passer pour nous la semaine prochaine, comment est-ce qu'on peut euh, du coup adapter ça à notre propre vie, puisque bien sûr il s'agit, je le rappelle encore et toujours d'une guidance générale ici, ce que je vous dis ne résonne pas en vous, ne vous parle pas, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas faite pour vous. Les cartes, elles ne sont pas miraculeuses, euh, elles ne décrivent pas l'avenir puisque l'avenir s'écrit au jour le jour. Les cartes, elles sont juste là pour révéler les réponses qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Donc si ça ne résonne pas, eh c'est tout simplement que cette réponse n'est pas pour vous, euh, c'est aussi simple que ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à votre problématique du moment, votre question ou un domaine, ou même voir euh, par rapport au mois qui arrive, mais pour vous, donc vraiment personnalisé à votre énergie, eh bien vous pouvez en faire la demande euh, à travers le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. J'utilise plein d'outils pour aider les femmes à reprendre les rênes de leur vie. Euh, je travaille sur différentes thématiques, notamment l'alimentation à travers les troubles du comportement alimentaire, l'image corporelle, les blessures du passé. Très souvent, les trois sont liés. Euh, donc, vous retrouverez euh, si ça vous intéresse des playlists sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait euh, pour que vous puissiez euh, voir donc les vidéos en lien avec ces thématiques-là. Et euh, on va tout de suite démarrer avec la guidance. Alors... Alors, du coup, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la semaine prochaine, la semaine du 3 mai au euh, 9 mai 2021 C'est un peu c'est une énergie. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées dans le paquet. Alors, il y a celle-ci, la deuxième elle est tombée. Là. Ok... Donc on a un roi de coupe, on va nous parler d'amour, un 10 d'épée, une fin de cycle, des souffrances qui se terminent, ok, et un 7 de coupe. Donc à une semaine, alors ces derniers temps, les semaines il y avait pas mal d'épées, hein, pas mal de notions de vérité, des choses qui ressortent, des, des choses qui tranchent, hein, ça pouvait peut-être être un peu cinglant pour certaines personnes, mais il y avait besoin de cette vérité, alors toujours pareil. J'aime bien dire aussi que les cartes, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire « Ok, et du coup, si je vois, je ne sais pas, la carte de l'argent, c'est forcément que je vais avoir de l'argent. » Non, il y a aussi les cartes, elles sont là aussi pour vous parler par symbole, euh, le symbolisme et aussi de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Euh, donc, euh quand on parle de vérité qui tranche, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire qui vous a trompé ou quelqu'un qui va vous dire qu'il vous a volé de l'argent. Euh, c'est euh, aussi être vrai avec soi-même. C'est peut-être prendre conscience que mince, en fait, on s'était voilé la face et que ça y est, on est vrai avec soi-même. Donc, toujours prendre de la distance avec les mots qu'on va employer parce que, encore une fois, c'est pas forcément exactement ce qui va se passer dans la matière. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau émotionnel et mental à l'intérieur de vous. Donc, prenez toujours de la distance, euh, que ce soit moi ou d'autres vidéos de guidance que que vous, que vous pourrez voir, euh, prenez toujours de la distance euh, avant que les choses se concrétisent et se matérialisent dans, le, dans la matière même si c'est très rapide en ce moment, il faut du temps, donc il y a d'abord des choses, des changements qui sont offerts à l'intérieur de vous, donc euh, quand on, je vous dis d'un 10 d'épée souffrance ainsi qu'il se termine, c'est euh, aussi peut-être les souffrances que vous infligez à vous-même à fausse, euh, de toujours rejeter la faute sur les autres par exemple, c'est pas forcément euh, qu'on vous, vous met un couteau dans le dos tous les jours, donc toujours prendre de la distance par rapport à ça, euh... Alors, on a aussi un set de coupes, donc on est encore dans le côté donc, émotionnel. Donc, je vous disais, les dernières semaines, on était beaucoup sur des énergies donc, de vérité, de raison, d'intelligence froide. Et maintenant, on est plutôt sur, en tout cas, la semaine prochaine, sur euh, des coupes, donc plutôt des sentiments, de l'amour, des émotions. Euh, ok, alors le set de coupe c'est euh, le choix, l'imaginaire, l'entourage, se positionner. Donc, euh, justement, peut-être que euh, c'était difficile de se positionner dans l'entourage et que là avec ce 10 d'épée on nous dit que c'est en train de se terminer que ça y est justement toutes les vérités sont sorties vous avez affronté la vérité en face, vous arrêtez de vous voiler la face et que du coup ça vous permet justement de vous positionner dans l'entourage que finalement le fait d'être faux avec les autres, avec soi-même c'est ce qui a provoqué pas mal de souffrance et que là ça y est on est connecté à cette polarité du roi de coupe qui est quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui est sincère, qui est amoureux euh, et qui du coup va pouvoir se positionner enfin dans son entourage et euh, réussir à faire des choix concrets alors, c'est ce qui me vient au début, c'est pour ça que je vous le partage maintenant. En plus, en dos de deck, on a un 9 d'épée. Donc peut-être qu'il peut y avoir encore, euh, avec ce 9 d'épée, des peurs, des doutes. Encore une fois, le 9 d'épée, c'est des peurs et des doutes liés à la famille. Donc là, la semaine prochaine, la thématique, ce sera peut-être autour de la famille, justement, de la famille, du foyer, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Encore une fois, ce n'est pas forcément la famille, les enfants, etc. Hein. Ça peut être euh, les frères, les sœurs, les parents, etc., les grands-parents, les tantes, les ongles, voilà. Euh et aussi sur sa conception si on n'a vraiment personne, sur sa conception de la famille et sa conception du foyer euh, est-ce que, est que, est que je suis vraiment prête alors ce qui me vient là dans cette notion aussi d'arrêter ce volet la face, euh, et, et, est-ce que vraiment tout le monde nous dit il faut que je construise une famille il faut que je trouve quelqu'un etc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ou est-ce que c'est les autres aussi qui nous ont un peu mis ça dans la tête donc là encore une fois on nous demande de nous positionner, de faire un choix mais il peut y avoir encore des peurs, est-ce que c'est la bonne est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est vraiment juste pour moi, euh, est-ce que c'est vraiment ma, ma décision ou celle qui est influencée par les autres euh, donc il peut y avoir encore un peu d'anxiété un peu de, voilà, de, de peur et de doute liés aux autres, liés à l'entourage euh, mais encore une fois c'est un dos de deck et on va quand même sur quelque chose qui se termine euh, mais il peut y avoir encore des peurs et tout ça c'est normal encore une fois alors on continue, on va venir préciser les cartes donc sur roi de coupe. Sur Bois de Coupe, on a la Clairvoyance, hein, sur Ah, alors celle-ci je l'ai vue, je vais la mettre de côté, on a une autre, ouais. alors on nous parle d'hérédité, et donc celle que j'ai vue qui s'est retournée, mais comme je l'ai vue, je la garde, c'est l'amour euh, donc voilà, roi de coupe, sept de coupe on parle d'amour, de famille, hérédité. hérédité vous avez cet arbre ici alors c'est pas l'arbre de la famille mais c'est dans la notion aussi qu'est-ce qu'on nous a transmis est-ce que effectivement vous allez être sur la fin de cycle est-ce que vous êtes en train de couper avec des choses transgénérationnelles qu'on vous a transmises peut-être une conception de la famille qui n'est pas adaptée à vous donc il y a des choses, en tout cas, en lien avec l'amour et peut-être qu'on nous transmet de génération en génération, il y a des choses qui se terminent, peut-être des, des, des cycles, des schémas répétitifs, qui en, en plus, alors, vous euh, bon, savez, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais il me semble que dans d'autres guidances que je vous ai faites, euh, on parlait justement qu'au niveau transgénérationnel, qu'il y avait des choses qui allaient être coupées, qu'on allait enfin prendre conscience de ça et que c'est l'être coupée. Et là... Euh, on nous dit encore une fois que là on est sur la fin, il y a un cycle de schéma répétitif euh, transgérationnel en lien avec certainement la conception du foyer, l'amour, euh, l'amour peut-être au sens large mais aussi peut-être l'amour dans la famille, avec un conjoint, dans un couple avec ses enfants et donc il y a des choses qui se répétaient, qui se répétaient, comme on a arrêté de se voiler la face et qu'on a pris conscience de ce qui se répétait et qu'on ne veut plus parce que c'est plus adapté, on a été vrai avec soi-même, Eh bien on est sur quelque chose qui se termine. Euh, alors sur le set de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus euh, Voilà cette carte de la distance encore. Euh, sort toutes les semaines celle-ci. Alors 7 de coupe et la distance. Donc je vous disais le set de coupe, c'est cette notion donc encore une fois de choix, de se positionner dans l'entourage donc peut-être qu'il y en a qui justement pour se positionner dans l'entourage pour faire un choix, ils ont peut-être besoin de prendre de la distance justement, de s'éloigner de schémas répétitifs, de s'éloigner peut-être de concepts préconçus, euh, peut-être qu'il y en a tout simplement, ils sont aussi réellement à distance géographique euh, d'une famille et c'est pour ça que ça demande de faire un choix, est-ce que, est que j'ai besoin de me rapprocher de ces personnes ou pas euh, Mais il y a une notion effectivement de distance, soit de distance émotionnelle, euh, du coup on prend peut-être un peu de distance euh, au niveau justement de tous ces concepts, de se dire que bon en fait c'était des choses transmises et que maintenant j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à ces idées qui m'étaient léguées de génération en génération, je faisais comme ma famille, comme ce qu'on m'avait appris et que justement je suis en train de prendre la distance par rapport à ça pour pouvoir me positionner et faire un choix, je prends de la distance et je me positionne dans mon entourage, ok je prends de la distance par rapport à ce que vous m'avez légué et je me positionne, il y a donc cette notion là. Je vous ai pas parlé de la Claire, de la clairvoyance sur le roi de coupe, où je vous disais cette polarité masculine qui est prête à s'engager, enfin qui est sain qui a envie de construire quelque chose euh, en lien avec les sentiments avec l'amour et on parle de clairvoyance, donc peut-être aussi de l'intuition, peut-être aussi que pour ces personnes-là, justement, elles vont avoir des signes ou alors elles vont avoir une connexion à leur intuition suffisamment profonde pour se rendre compte que ce qui va les aider à réaliser tout ça aussi, c'est le fait d'être sincère, sincère avec les autres, mais surtout, encore une fois, sincère avec vous-même. Je vous ai parlé des, des tirages précédents, je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais il y avait certainement une raison, il fallait que je fasse le lien sûrement, mais qui ont l'intuition, effectivement, que peut-être ou alors ça peut aussi représenter une personne dans votre vie, euh, qu'elles ont l'intuition que oui c'est bien la per bonne personne pour elles et que peut-être que ça va à l'encontre de ce que dans la famille on leur avait dit. Ou au contraire peut-être qu'elles se rendent compte qu'en fait euh, c'est ok, euh, c'est en lien avec ce qu'on leur a transmis, mais c'est surtout en lien avec elles-mêmes parce qu'elles ont cette intuition et donc ça leur permettre euh, ça va leur permettre vraiment de pouvoir faire des choix et se positionner et être sûre de soi. J'ai vraiment cette notion d'être sûre de soi, même s'il peut y avoir encore des peurs et des doutes, c'est normal, mais j'ai vraiment cette notion de, de, de, de positionnement et d'être sûre de soi. Et en plus, en de deck, de, on a la carte de la joie. Alors, outre ce côté mariage, il y a la carte de la joie. Donc, pour moi, on va vraiment, encore une fois, sur quelque chose de positif. Euh, peu importe, en fait, le choix, la décision que vous prenez, euh, c'est, entre guillemets, la bonne. Alors, est-ce qu'on peut terminer de préciser, donc, sur... Ok. Euh, alors c'est combien Le 9 de coupe. Le 9 de coupe c'est quoi C'est la carte du cadeau, de l'espoir, du souhait exaucé. Donc oui. euh, peut-être que ça fait longtemps justement que vous demandez à soit rencontrer cet homme qui est sincère, qui veut s'engager, soit c'est vous cette polarité euh, qui... Juste, ça fait longtemps que vous, vous vouliez enfin vous connecter à vos intuitions, être sûr, avoir confiance en vos intuitions, avoir confiance en... Euh, en, en, en vos sentiments, en cette notion d'amour, ça, ça fait longtemps et c'est un souhait qui, qui se réalise enfin, c'est un véritable cadeau ce qui se passe pour vous. Euh, ensuite, sur 10 BP, et amour. Il y a un autre de plus à dire tout dit, c'est ça. Vous voulez rien dire de plus sur 10 dp ah. Alors on continue dans les coupes. Cette fois-ci, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi C'est un grand amour. Il y a de la communication dans l'air. C'est euh, le début de quelque chose au niveau euh, sentimental. C'est la créativité, c'est l'amour divin. Bon, là, enfin voilà, hein, on a euh, coupe, coupe, coupe, coupe. Et en plus, ici, on a la carte de l'amour. Donc bon. Euh, alors, sur cette deux à la distance, alors, <rire> bon, là, je rigole parce que ça me fait rire, hein. un petit roi de coupe, c'est-à-dire que on commence par un roi de coupe, on finit sur un roi de coupe et en plus on a la carte de l'étoile, l'étoile c'est la carte de l'espoir. Bon voilà, c'est un super beau tirage la semaine prochaine qui est vraiment en lien avec les émotions, l'amour, les sentiments. On nous parle encore une fois euh, donc, de cette notion de se positionner ici justement peut-être par rapport à à une personne, un père de famille, le vôtre, l'homme de l'homme de votre maison, un époux, euh, un conjoint, euh, on vous parle vraiment de se positionner par rapport à cette personne, soit de prendre de la distance, mais parce que vous allez assumer ça parce que vous êtes aussi sur votre coup, vous êtes connecté à ses intuitions. Vous faites fi en fait de tout ce qui est euh, très lien transgénérationnel ou peut-être de votre famille qui vous dit de rester avec cette personne, nia, nia, nia. non, vous terminez ce cycle là qui se répète de gens qui sont malheureux dans votre famille, euh, vous prenez votre destin en main, vous êtes connecté à l'amour et vous voulez aller vers un grand amour, vers un amour divin, vers quelque chose de nouveau, et peut-être que vous prenez la distance, donc soit avec ça, soit avec une personne, euh, mais en tout cas, vous, vous ce qui est sûr, c'est dans cette distance, c'est que ça vous permet justement donc de prendre de la distance émotionnellement, encore une fois, je ne vais pas refaire la, ce que je viens de vous dire dès le début, mais de vous positionner par rapport à vous-même, et peut-être une autre personne, et encore une fois avec cette notion de l'étoile, de l'espoir ici, on vous dit que c'est un, un, un, voilà, c'est pas la carte du soleil, mais la carte de l'étoile c'est qu'encore une fois c'est l'espoir, c'est quelque chose de nouveau, mais on vous dit qu'il y a de l'espoir dans l'air et que tout va très bien aller, et vous avez en plus la notion d'espoir ici aussi, donc je sais pas quoi vous dire de plus à part vous dire que c'est une super semaine qui s'annonce en tout cas. Pour nous. Euh, et en deux des deck, donc on a le euh, 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est euh, le travail, l'argent, la rentrée d'argent, la réussite professionnelle, euh, la bonne santé. Donc euh, c'est quelque chose de concret, de matériel, c'est-à-dire que tout ça là, tout ce que vous allez faire en plus avec la joie, etc. Oui, il peut y avoir encore peut-être des peurs, des doutes, mais là, on vous dit en plus que ça va être concret, c'est-à-dire que ce renouveau au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, va vous permettre de créer quelque chose de stable, une bonne santé, un travail, quelque chose de concret. En fait, là, euh, au-delà de cette notion de travail, encore une fois, ne vous fiez pas aux au mots, juste au premier sens des mots, les deniers, c'est euh, l'ancrage, la terre, le matériel, c'est ce qui est concret, c'est le travail. Donc, au-delà d'un travail professionnel, c'est aussi peut-être travailler dans cette notion de couple pour construire quelque chose, mais pour moi, c'est cette notion de... Ce qui me vient vraiment, c'est quelque chose de concret. Là, il y a vraiment des choses concrètes qui peuvent se mettre en place à partir du moment où vous avez fait réaliser ce travail-là. Bon, alors... On va voir si on a d'autres messages. Est-ce que je vais de me dire quelque chose de plus sur la semaine prochaine Ok, il y a déjà deux cartes. Bon, on va s'arrêter là, sinon après ça fait trop. Alors, en dos de deck, on a cette déesse. Alors peut-être que ce roi de coupe c'est lui, euh, ou peut-être que c'est vous encore une fois, hein, tout est question de, de polarité, mais peut-être qu'il y a encore une fois cette notion de reprendre son pouvoir, hein, d'être, d'être, d'être, alors ce qui me vient c'est d'être reine, euh, comment dire ça euh, de maîtriser ses choix, en fait, de ne pas se laisser avoir, vous savez, sur cet échiquier, de maîtriser ses choix, de savoir où est-ce qu'on place ses pions et euh, on assume, en fait, quoi qu'il arrive, on est l'autorité dans sa vie euh, et on, on, dans cette notion de choix et de se positionner, voilà, on sait où est notre place, on sait ce qu'on a à faire. Et euh, du coup, les deux cartes qui sont tombées, donc on a ce petit caméléon, elle sort pas mal, hein, celle-ci, euh, et on a, voilà, alors, me vient là je sais pas ce que ça vient de faire dans ce tirage je ne sais pas rien je vous le délivre euh, j'ai cette notion de pas se fier aux apparences euh, parce que cette bébête qui sort elle peut nous faire peur et pourtant il y a cette, no... il y a cette étoile il y a cette histoire peut-être que vous êtes en train de créer votre histoire peut-être que justement vous êtes en train enfin de, de, de, de sortir de cette histoire qui alors ok euh, ok, donc vous êtes en train de sortir de cette histoire qui se répète. Et peut-être que ça peut paraître un peu bizarre ce qui est en train de sortir, un peu mystique, parce qu'en fait c'est complètement l'inconnu, mais c'est ré réellement vous. N'ayez pas peur de vos pardons, n'ayez pas peur de sortir de cette histoire. N'ayez pas peur de vous démaquiller, de retirer les masques qu'on vous a collés. Est-ce que vous avez l'impression que ce caméléon, de comment elle est habillée, comment elle se maquille, est-ce qu'elle est heureuse Elle tire plutôt la tronche. Donc justement là on vous dit de, de, de sortir de cette histoire générationnelle qui se répète... Donc, Retirer les masques pour être réellement vous-même. Voilà. Euh, C'est ce qui me vient en voyant les cartes. Alors, ta, ta, ta, ta, ta. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui se libèrent Qu'est-ce qu'on nous demande en tout cas de libérer Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Alors, on continue. Est-ce qu'il y en a d'autres Il n'y a rien qui se libère Alors là, il y en a deux d'un coup Qu'est-ce qu'il travaille au niveau énergétique la semaine prochaine chose ou pas Bon, il n'y a pas grand-chose au niveau énergétique. Alors, peut-être que justement, donc euh, en lien avec cette notion transgénérationnelle, peut-être que du coup, eh ben, on vous demande là de euh, faire le tri dans toutes ces habitudes de vie qui en fait sont nocives pour vous. Encore une fois, de se positionner, de faire un choix. Ok, non, ça c'est une habitude de vie qui m'a été transmise de, de, de, de génération en génération. Et en fait, bah, moi ça ne me convient plus, ça me fait plus de mal que de bien et euh, en dos de deck on a euh, la carte de la trahison, donc peut-être que il euh, y a aussi cette notion de blessure de trahison, peut-être que vous aurez l'impression de trahir votre famille en faisant ça euh, c'est peut-être justement ce qui du coup peut générer des peurs, des doutes, euh, ici alors c'est en train de fond, c'est un dos de deck, hein, donc euh, vous n'allez pas vivre cette blessure de trahison, mais peut-être que euh, alors ce qui me vient aussi c'est que peut-être cette, cette notion de trahir la famille ça peut peut-être encore vous perturber et vous maintenir encore dans des habitudes de vie nocives. en tout cas réfléchissez à ça, si ça vous parle ou pas si ça vous parle pas c'est que c'est pas pour vous encore une fois euh, alors on va regarder cela on va regarder si il y a un message euh, de l'âme par rapport à ce tirage et pour la semaine prochaine quel est le message de l'âme alors on nous parle d'harmoniser son intérieur. Alors, je le vois surtout comme euh, l'idée du foyer, hein, vraiment un intérieur concret, encore une fois. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que vous rayonnez, que vous vibriez, que vous pulsiez à l'intérieur. Faites de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations et libérez-vous pour retrouver l'harmonie. Donc, je vous l'avais, hop, ici. Et en dos de deck, on nous parle de se séparer. C'est pas la première fois qu'elle ressort celle-là. Euh, donc encore une fois, peut-être de se séparer de ces liens transgénérationnels euh, pour justement pouvoir se positionner, et pouvoir harmoniser son intérieur, pour que ce soit en lien avec votre intériorité et pas parasité par des choses transmises euh, qui n'ont plus rien à faire là, tout simplement. Est-ce qu'il y a une mission particulière à réaliser la semaine prochaine Quelque chose de concret alors, on se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Est-ce qu'il y a une mission à réaliser la semaine prochaine ok, bon alors c'est pas forcément une mission, c'est surtout une famille d'âme le conquérant de la guérison euh, donc quelqu'un qui est là pour guérir et qui est là pour transmettre cette guérison donc peut-être tout simplement que on est encore une fois sur des énergies de guérison et que on va pas se guérir, alors ok d'accord donc euh, là ce qui me vient c'est que euh, que, je vous parle depuis tout à l'heure des liens transgénérationnels, c'est que à travers votre propre guérison, en vous guérissant de ça, en vous libérant de tous ces liens, vous allez guérir, non pas seulement que vous, mais encore une fois, ça va beaucoup plus haut. Le conquérant de la guérison, ce n'est pas, un, entre guillemets, un simple guérisseur. Il est là aussi pour transmettre et, euh, et, et transmettre tout, tout ce qu'il apprend sur la guérison. Et là... Euh, j'arrive à le dire, hein. quand vous allez libérer vos liens, quand vous allez donc faire des choix et sortir de ces schémas qui se répètent, et eh bien vous allez aussi guérir cette lignée, c'est pas que vous que vous allez guérir, vous allez guérir toutes les personnes avant vous et toutes les futures après vous coupez toutes ces choses et c'est tout le monde que vous libérez, donc il y a une notion de responsabilité aussi hein, et euh, et, mais une belle responsabilité c'est à dire que vous avez aussi la responsabilité de libérer peut-être d'autres personnes qui sont pas capables de le faire, en vous libérant de ces schémas vous libérez aussi toutes les autres personnes de votre famille qui sont reliés à ces schémas. Donc c'est quelque chose de beau qui se passe, c'est quelque chose d'important. Bon, et celle-ci, elle voulait sortir et finalement, elle se retrouve en dos deck, je ne l'ai pas prise, mais elle se retrouve en do deck. Donc les veilleurs éclairés. Euh, alors les veilleurs éclairés, c'est une famille d'âmes. Pour le coup, je ne connais pas exactement cette carte. Et euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vous lire ce qu'il y a de marqué par rapport à ça, voir s'il y a quelque chose qu'on peut... Euh un tiré. Euh, capacité manuelle donc là on vous dit que vous êtes une âme qui a besoin d'être dans, dans le concret pardon. donc ça rejoint cette notion de euh, neuf de denier là c'est qu'il y a encore une fois il y a des choses concrètes et c'est pour ça aussi que peut-être dans euh, cette idée de, de, de deck aussi la notion de se séparer, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ça il y a des choses qui peuvent se passer au niveau émotionnel, mental, etc. mais peut-être que euh, encore une fois la semaine prochaine il y a des choses vraiment concrètes dans la matière qui vont se passer c'est pour ça que je vous dis harmoniser son intérieur euh, c'est pas juste son intérieur à soi c'est aussi son foyer concrètement en se libérant d'habitude de vie nocive en se séparant de choses qui n'ont plus mais des choses concrètes hein. euh, gna gna gna gna. alors on nous parle de nature on nous parle d'intuition aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la nature les prendre davantage soin de soi on parle quand même beaucoup de planète de solitude d'aider les autres alors avant d'aider les autres, aidez-vous vous-même. Euh, besoin de découverte Ok. Donc moi je le vois vraiment dans quelque chose de concret et euh, dans cette notion aussi encore une fois de transmission, c'est qu'en vous guérissant vous-même, vous guérissez les autres aussi. aussi. Aussi bien dans votre famille, dans votre lignée, mais aussi bien la planète aussi. Euh, plus on va se libérer de choses, plus on va augmenter notre taux et plus on va accompagner la Terre et mieux ce sera pour tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là, euh, sinon je vais m'égarer. <rire> euh, C'est une très belle semaine qui s'annonce, encore des choses qui se libèrent, mais il n'y a pas de carte difficile encore une fois, donc euh, je... Comme cette, la pleine lune, la dernière guidance que je vous ai faite, où je trouvais que c'était plutôt doux euh, ce qui pouvait se passer. Il n'y a pas de, de grands chamboulements, il n'y a pas des cartes horribles hein, qui sortent. Hein. On aurait pu avoir la tour, la mort, euh, voilà. Non, c'est quand même des cartes très en lien. Euh, voilà, est, on est sur des fins de cycle, des choses qui se terminent. Euh, et, et les cartes de coupe sont très belles. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de cartes difficiles. Donc ça va être a priori une belle semaine. Encore une fois, il s'agit d'une guidance. Général, Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires qui euh, me permettent euh, bien tout simplement de continuer mon travail puisque ça permet à, à YouTube de montrer ma vidéo. Euh, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bon week-end, à bientôt